J'ai ce regard débile parce que je suis super content. Bonjour et bienvenue à tous dans cette ouverture de boosters puisqu'on va ouvrir des boosters. Je vous laisse juste regarder, ça vous dit quelque chose. C'est les boosters dragon blanc et malheureusement ils ne sont pas en français. Non, ils sont en coréen parce que j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui les vend en coréen et en français écoute coûte la peau du cul euh, d'en avoir plusieurs en fait. Et dedans bah, c'est les premières cartes qui sont sorties, ça fait partie des premiers boosters et c'est le booster que je recherchais à mort parce que je souhaite obtenir Exodia. Donc même si c'est encore rien, ben, on va voir ce qu'on va pouvoir obtenir dedans. Donc on perd pas de temps. Et on va les ouvrir. Alors j'en ai 7 en tout. Donc c'est parti pour saut so 7. Non je plaisante. Alors est-ce qu'ils ont une ouverture Je vois que là ils ont une petite encoche. Ici pour pouvoir les ouvrir comme ça. Du coup on va en ouvrir un quand même incorrectement. Enfin incorrectement. Un que je vais essayer de pouvoir garder derrière. Alors on m'a confirmé que c'était pas des fosses. du coup elles vont pouvoir être utilisées. Mais le paquet en fait est plus grand, le packaging est un peu plus grand. Du coup je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir comme ça, sans l'abîmer. Oh putain la vache, par contre pas. je sais pas ce qu'ils utilisent comme colle, mais c'est pas de la colle ultra, ultra douce. Hein. Système D. On les a tous ouverts, du coup c'est parti pour l'ouverture. Alors on commence avec... Je ne connais pas cette carte en française... Je sais plus c'est quoi son nom. Donc je pourrais pas. Il y a certaines cartes, je ne connais pas donc je pourrais pas vous dire. Derrière, on a euh, étincelle. Donc quand on la joue, on perd 300 points de dommage. 200, 200, pardon. Euh... Ah oui, putain. Je ne me rappelle même plus des noms, mais oui, effectivement. Ok, la carte équipement pour les démons, si je ne m'abuse. Et euh, un monstre chelou qui s'appelle monstre terre, c'est bien parce qu'on va à droite, on arrive encore à reconnaître, euh, là c'est vent, là c'est terre, ok. Ok, ça marche. On va voir le deuxième booster, pas de partie d'exodia malheureusement. J'espère que, oh putain, celui-là, j'ai mal ouvert. J'espère que la suite va être un peu plus intéressante. Parce que bon, là, il y avait rien de, de ouf. Hein. Et sur la suite, nous avons, ah, c'est l'oiseau du tonnerre, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Un monstre haut, je sais plus son... Putain, il y en a plein, J'en fais plus leur nom en fait. Euh, livre de, de sorcier, livre de magie, je sais plus. Livre de sort. Un truc pour les magiciens, carte équipement. Et petit dragon, celui-là je me rappelle. Et ah! Oh ok, une super... <rire> une super... Une super euh, coréenne. Tout à l'heure je n'avais pas dans l'autre booster de super. Non, j'ai pas eu de, de super dans l'autre booster. Du coup, première super, c'est le machin de l'ARP. Je sais plus son nom non plus. Ensuite... Genre pas de monstre exodia euh, les arts je sais plus les arts non c'est pas les arts c'est celui-là je sais plus son nom petit ange ok <rire> super ok un nouveau le livre de sort je sais plus quoi je sais plus son nom manipulateur de flammes et ah je sais plus non plus le nom de celle-ci et c'est pareil c'est une super je sais plus du tout son nom celle-ci c'est un monstre fusion mais je sais plus Oui c'est un monstre fusion mais je sais plus son nom Ensuite, je euh, sais pas le requin épineux <rire> J'ai l'air d'un con, je sais plus le nom de ces, ces cartes. En même temps, c'est pas écrit en français, donc c'est pas facile. Alors celle-là, je l'avais jamais vue avant. Je connaissais pas du tout celle-ci. Ah, la potion euh, qui permet de regagner 500 points de vie, c'est ça, 500, ouais. Ou 600 Non, 500. Le squelette, euh, je sais plus comment il s'appelle... En plus, il a été réédité dans les speed duels celui-ci. Euh... Et stop défense. Ok. Moi, bon, du coup, 3 boosters. Combien de pourcentage de chance d'avoir une carte Exodia 0. Euh... Le, le monstre insecte. Euh, je sais plus comment. Euh, insector, Insector. Petit insecte. Je sais plus son nom à celui-ci. Étincelle à nouveau. Petit ange à nouveau. Ah, l'armure insecte. Ok. Et trou noir en super rare. Ok. Ah, oh, ça c'est sympa le petit trou noir en, en super rare en, en coréen. Ah monstre démon, pareil je sais plus son nom, il était dans le deck de Yugi tout au début celui-ci. Euh, la carte équipement pour les dragons. Euh, celle-ci, la carte équipement pour dinosaures je crois, mais je sais pas sur ou bête, je me rappelle plus du tout de celle-ci. Cimetière de mammouth. Et oh une carte fusion mais. Alors là pareil je sais plus.. Allez en super mais. Je sais plus c'est quoi son nom à cette carte là. Bon, ma dernier booster, j'aimerais au moins avoir la tête d'Exodia, ça serait vraiment sympa. Ça serait vraiment cool. Ah merde, j'ai mal ouvert ça, celui-ci aussi. En même temps, celui-là, j'essaie je de l'ouvrir pour pas l'abîmer. C'était stade des cours, je crois que je l'ai abîmé plus que si j'avais pas fait attention. Non. Ça passe, ou ça casse. J'espère que ça casse pas. Et, ça passe pas. Allez, C'est passe. En plus, ils sont un peu les... Yes, ça passe. Ok. C'est ici qu'on va savoir. Oh, j'ai pas eu Peter qui a Bon, c'est pas grave. Alors, c'est ici qu'on va savoir si vous voulez en avoir une petite partie d'Exodia. Alors, ce monstre là, pareil, j'avais jamais vu avant. Waouh Je ne connais pas. On dirait la reine d'automne, mais c'est peut-être avec un artour différent parce que. Non, même pas, elle a pas son texte de défense. Je ne connais pas cette carte non plus. Ok, euh, Yami si je dis pas de bêtises, la carte terrain de ténèbres. Non, même pas c'est une carte. Aussi c'est la carte terrain ténèbres. Le cyclope. Euh, je sais plus son nom le cyclope. Et derrière, c'est une carte fusion. Et bah c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Non on a même pas une seule partie d'Exodia, je suis dégoûté Je suis dégoûté J'aurais tellement voulu avoir. Bon après c'est des cartes qui sont assez sympathiques, bien sûr, mais euh, je suis tellement dégoûté que ce soit pas.. Ah je suis deg. Je suis deg, deg deg. J'ai pas une seule partie d'exodia. Mais il y a des petites cartes sympathiques. Après bon c'est en Coréen. Du coup ça m'en fait deux dés comme ça. Ok, le, le trou noir par contre, hein, est magnifique en hein, super. Bien sympathique. Et euh, effectivement, je sont, n'ai sont pas, pas l'impression que ce soit des fausses. Après, j'en sais hein. dites-moi dans les commentaires, mais euh, je crois pas que elles ont pas l'air d'être des fausses. Au pire, si elles en sont, c'est pas grave, c'est le petit kit du jour. Non, non, non, elles ont le bon numéro. Euh, LOB. Euh... Non. Bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture, parce qu'il y a des choses qui vont arriver très prochainement, en novembre-décembre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, et surtout, portez-vous bien